Là, euh, on est vendredi matin, aujourd'hui c'est l'épreuve individuelle et il fait grand beau. Et ça a posé encore un peu de neige cette nuit pour compléter un peu tout ce qui était tombé ces derniers jours. Donc les conditions sont idéales et euh, pour l'instant ça va être la plus belle course de la saison. Donc euh, c'est un paramètre qui motive les athlètes de se dire qu'on va avoir de belles conditions, beau temps, belle visibilité, belle neige, donc euh, des belles descentes, ça c'est euh, important. Alexis Didier était à peu près à la minute là, une cinq quoi. Coin, en bas au refocage. Au ouais, refocage en même temps que William. William était un petit peu derrière, il a dû, William a dû reprendre du temps sur Alexis et Dickier, parce qu'il était plus loin. Hein. C'est vrai que pendant la course on est quand même resté bien groupé. J'ai l'impression que d'habitude ça fait plus des écarts, là on s'est euh, bataillé un moment pour, euh, bah pour le podium. Bah là, les gars sont préparés, les filles aussi sont préparées pour cette course. Nous on, on les a aussi préparés mentalement, les motivés aussi, pour parce que c'est le championnat d'Europe, c'est la course de la saison il faut, où il faut être performant. Et puis quand on a les conditions, euh, comme aujourd'hui, moi ce que le surtout c'est les jeunes, le maître mot c'est plaisir aussi. Quand on prend du plaisir en course, on est performant. Sinon, au niveau du, des places des hommes, donc euh, au bas de la première descente, il y avait Matteo qui était en tête. Et euh, c'est bien simple, c'est bon, il, il, il l'italien qui repart en tête du refocage. Mais en 30 secondes, il y avait les quatre Français, donc c'était euh, hyper serré au de voilà, la deuxième montée. Arrivé ici, Xavier était à une dizaine de secondes de l'italien. Et au niveau du refocage la, pour la troisième montée, c'est euh, toujours très très serré. Donc, euh, voilà, et, en bonne voie maintenant. Euh, on ne devrait pas aller très loin de les voir aux jumelles. Michele Moscacci, qui est ta du sommet. Il en reste deux. Et il va passer à l'angle du premier. Par avalanche, suivi toujours de Tchernet. Kreutzer, spécialiste de la verticale qui aujourd'hui fait une course remarquable en deuxième position derrière Laetitia Roux et troisième Jennifer Fister. J'ai un peu tout pris cette année comme du bonus on va dire. Donc je me suis dit bah, tout ce que voilà tout ce que j'arrive à faire cette année ce sera. Ce sera en plus parce que je j'espérais pas tant, pas tant pour ce début de saison. Et, euh, et puis voilà, c'est peut-être pour ça que, que ça a bien, bien fonctionné finalement, mais euh, des, les sensations reviennent. Une super belle course aujourd'hui euh, avec des conditions euh, au top. Une, une course, vraiment une vraie course de ski-alpinisme. Donc, euh, donc voilà, un jour parfait. Euh, bah, moi j'ai passé la ligne d'arrivée et c'est vrai que bah, du coup je me suis tout de suite retournée parce que je savais qu'il y avait Adèle qui n'était pas loin, qu'il y avait l'Italienne avec. Bah c'est sûr quand j'ai visité Adèle <rire> c'est top quoi parce que quand euh, on gagne mais en plus quand c'est partagé avec quelqu'un ouais, c'est encore mieux bon ouais, La présence du titre et la relève avec les abonnés, et deux ensemble, les Roux qui s'impose chez les gars. Elle était favorite, elle a confirmé. L'arrivée juste en même temps que, que Lena et qui, qui gagne en junior et puis Adèle qui fait deux, c'est formidable déjà d'avoir pu bah, de partager ça avec elle dans un, sur la ligne d'arrivée, c'est super et puis de voir que derrière l'équipe de France jeune, il bah, y a vraiment vraiment une, une grosse dynamique. Il y a Sam qui fait trois euh, qui fait trois juniors aussi, euh, Justine qui fait deux en, en cadette. Euh, je pense qu'il y a une énorme, euh, une énorme dynamique euh, sur l'équipe de France jeune en ce moment et euh, ça nous fait du bien à nous aussi en senior et je pense que ça c'est super positif parce que ça, cette équipe elle va monter en force et, euh, et derrière bah, voilà, on sent que on sent que maintenant il y a, de, il y a la relève et ça c'est ça fait quoi, bien plaisir.